Alors, je voudrais vous proposer un autre breton qui a décidé de s'investir dans la campagne des municipales. Il s'appelle Armel Lecaux. Bonsoir. Vous êtes citoyen blogueur. Vous parcourez la France depuis deux mois à la rencontre des candidats qui se présentent aux municipales en mars prochain. Et vous leur proposez de venir passer une nuit chez eux. C'est ça C'est ça, exactement. La première question est très simple. Pourquoi <rire> est-ce que vous cherchez à vous caser <rire> Non, en fait, ça vient de... Je suis, je suis un, un breton, moi aussi, un autre breton euh, en, en, en colère. Bonjour, euh, et, bienvenue à des noms. Merci. merci. Bah, il est, à euh, est je suis designer de formation et assez vite, euh, je me suis intéressé à comment on pouvait innover en politique avec les méthodes du design. Et on a créé une plateforme avec une association qui s'appelle Parlement et citoyens qui permettent de co-construire des propositions de loi. Très vite, il y a des candidats qui se sont dit on pourrait aussi co-construire les programmes politiques et qui nous ont contactés pour... Euh, construire leur programme politique avec les citoyens de manière collaborative. Et euh, en construisant cette plateforme candidats et citoyens pour co-construire les programmes politiques, je me suis aperçu que je ne savais pas forcément comment fonctionnait une campagne de l'intérieur. Euh, j'ai eu envie d'aller voir sur le terrain et euh, je suis assez inspiré par Gérer Comment Vous avez, avez suivi beaucoup de refus euh... ben, J'ai été voir pour l'instant, je une... suis parti le 1er octobre, j'ai été voir une trentaine de candidats et de maires. Euh, et, et pour l'instant, je suis super bien accueilli, et ça marche bien. Euh, à chaque fois, je leur pose des questions sur la démocratie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans un système qui est en pleine mutation, euh, quelque chose, un monde qui ne tourne pas rond vers euh, un monde euh, qui a réinventé. pas rond non plus. Ouais. <rire> et, qui, et, et du coup, je leur pose ces questions de ce qu'ils pensent de la manière dont la démocratie fonctionne ou dysfonctionne aujourd'hui. Beaucoup et, de langue de bois dans leur réponse. Ben, pas forcément. J'ai l'impression qu'en tout cas, en allant voir les, les candidats et les maires, c'est des gens qui ont une énergie folle. Alors, je fais ce tour de France en stop. Donc ça me permet aussi de rencontrer euh, des, des gens, euh, des citoyens lambda qui me prennent Mais sur le, sur le bord des routes. quelle est la finalité route. Vous allez faire un livre qu Qu'est-ce qu que vous allez faire de ces expériences Déjà, j'ai un blog sur lequel je publie les interviews que je fais. À chaque fois, j'ai une petite caméra et un micro et je, a je, je publie au fur et à mesure oui. les interviews. Oui, et ce que je veux à la fin, c'est, si possible, dessiner un autre modèle de démocratie, qui pourrait fonctionner différemment et, euh, et pourquoi pas revenir les voir avec euh, cet autre modèle. Sur la question de la vie privée, je ne sais pas un peu gênée. Non, de venir dormir chez les candidats... non c'est je... sympa ouais, je... Moi, moi, je ne vous aurais pas accepté. Hein, je ne sais pas. Non, mais la vie privée, c'est la vie privée. Ouais, Jean-Michel à... Apathy me... me reçoit ce soir chez lui pour voir sa vision ah non, de la démocratie. Non, je ne pas euh... C'est pas, non, non, non. pas comme ça, donc, les candidats, les candidats de, de tous les partis, toutes tendances confondues. Ouais, c'est vraiment pas une initiative qui a une Multica. couleur politique. Et vous êtes, êtes accueillis. Mais tout est permis, maintenant. Je vous êtes accueilli je suis, je suis très bien accueilli. Ouais. Ai, et et euh, alors quel est le parti qui vous a le mieux accueilli, <rire> oh accueilli. Non, mais, mais c'est une vraie question derrière, cette question des partis, parce que c'est aussi un ras-le-bol qui, qui, qui ressort de plus en plus, et les gens en stop euh, ont l'impression. Ils me parlent beaucoup de ce ras-le-bol des partis qui euh, ont l'air d'être là uniquement pour distribuer des postes, et euh, ils me parlent aussi euh, de. On sent qu'il y a quand même un gros ras-le-bol qui monte, et c'est oui. un sujet. Mais ça me euh, en donne euh, envie d'être candidat vous-même Ça ne me donne pas envie d'être euh, maire ou d'être candidat. Ça me donne envie de m'engager plus euh, sur le non, terrain d'une euh, autre manière, pas la, dans un parti. Quelle est la situation la plus saugrenue dans laquelle vous soyez retrouvé La plus saugrenue euh, Alors ça, c'est une bonne question. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse <rire> réfléchir. Ouais, en moi ce temps-là, cet après-midi, Magali Césarie, une de nos journalistes, a rencontré François Delande, candidat au municipal de Vincennes, qui est le premier à vous avoir ouvert sa porte. Écoutez-le et réfléchissez à la question. Il vient nous, nous bousculer chez nous dans notre vraie vie. Euh, dormir chez nous, c'est vraiment euh, la, la vraie vie. Et, et nous, on est censés, euh, élus, s'intéresser à la vraie vie euh, euh, des habitants. On a fini à 1h du matin avec un, un cognac. Alors certes, ça fait parler les, les, les, les candidats, mais s'il fait ça tous les soirs, euh, ça va être difficile. Alors bah – Alors, ça va être aussi une autre anecdote autour de, de l'alcool, parce que… – a... la pulse au La pulse au c'est peut-être à Rouen, chez, chez un candidat… Ah, – Ne tapez pas, <rire> chez, chez candidat, ah, tapez pas <rire> sur les normands, Attention, ni sur les boutons, <rire> Monsieur Bérégovoy, il s'appelle. – euh, euh, Monsieur Bérégovoy, monsieur le neveu. – Ça avez euh, euh, euh, fumé ce euh, soir là parce que Et on écoutait du hard rock et on a bu du whisky une bonne partie de la soirée, et c'était très sympa. – Vous avez écouté du hard rock et bu du whisky avec Monsieur Bérégovoy ?– C'est bon pour faire le programme, ça. – C'est bon pour faire la campagne électorale. <rire> bon très bien, bravo Armel Lecoz en tous les cas, c'est une chouette initiative